Ce FSE+, est une bonne nouvelle. Quoi de mieux qu'un renforcement des aides sociales pour faire comprendre que l'Europe, en cette crise de la Covid, apporte une protection supplémentaire. Cette protection, elle raconte une autre Europe. Elle raconte une Europe qui vise à tendre la main des régions et de l'État qui négligent les programmes d'inclusion. Et j'en connais qui mettent de côté certains programmes par idéologie. Les États devront désormais respecter des seuils minimaux pour soutenir les jeunes, comme le veut la Garantie Jeunesse. Ils devront mieux contribuer à l'emploi des jeunes en insertion. Lutte contre la pauvreté ou encore augmentation des fonds pour les plus démunis. Voilà des victoires, notamment obtenues grâce aux écologistes. Enfin, avec ce FSE+, nous gagnons la bataille de conditionner les aides au respect de l'état de droit et la charte des droits fondamentaux. Pas d'aide aux programmes discriminants, pas d'aide aux programmes excluants. C'est bien un outil qui contribue à une Europe plus sociale, plus inclusive et protectrice. Merci pour ce travail.